Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam alaikum wa rahmatoullahi wa barakatou. Bonjour à toutes et à tous. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub." Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tracé le chemin vers l'apaisement et le bonheur et tout être sur terre recherche l'apaisement et le bonheur et nous avons tous des problèmes des problèmes familiaux, des problèmes professionnels des problèmes dans nos études etc etc mais Allah subhanahu wa nous a tracé ce chemin il a dit ici Allah wa ala, nous donne la guérison du stress de l'anxiété, où en sommes-nous du zikr d'Allah A chaque fois qu'on s'est éloigné du zikr d'Allah, de l'évocation d'Allah, on s'est rapproché du stress et de l'anxiété et des problèmes. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dit dans le Coran Ya ayyuhallazina amanu, ô oh vous qui avez cru !» Lorsqu'on lit ces versets, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nous dit « Ya ayyuhallazina amanu, il faut qu'on se sente concerné. »« Ya ayyuhallazina amanu, il nous parle à nous, ô oh vous qui avez cru !» Où en sommes-nous de ces versets L'un d'entre nous, lorsqu'il a des problèmes, il va se réfugier peut-être vers des choses qui sont haram, des choses qui sont interdites, des choses qui nous, nuient, qui nous nuisent, l'alcool, la drogue, etc. En pensant que cette chose-là va l'apaiser, alors qu'Allah nous donne à toute l'humanité la guérison est le chemin à suivre pour guérir de nos problèmes et de nos anxiétés et de nos soucis. Lorsqu'il donne l'attribut, les critères et les qualités des croyants, il dit « Innamal mu'minun, allazina idha Allah wajilat qloubuhum » Wajilat, leur cœur tremble. Wajilat qloubuhum, wa idha tuliat alayhim, ayatuhu zadathum imana ou alors, rabbihim yatawakkalun Eux sont les croyants. Où en sommes-nous de ces versets? Souvenez-vous de ce verset. alladhina lazina amanu wa-tatumainnul kulubhum bi-zikri-Allah. Ala bi-zikri-Allah tatumainnul Ibn al qayyim rachimahullah taraala, lorsqu'il a parlé de ce verset, il a dit: "El-zikr, l'évocation dans la révélation dans ce verset, peut vouloir dire deux choses. La première chose, l'évocation comme elle est connue." Le zikr et la deuxième chose c'est Al-Qur'an Al-Qur'an al-Karim al zikr al Le Quran c'est le meilleur des zikr, la meilleure des évocations d'Allah Azza Il est important que chacun d'entre nous à partir d'aujourd'hui, à partir de cette minute, à partir de ce moment là où tu as regardé cette vidéo Comprenne, vous et moi Un temps dans notre journée pour lire le Cor'an Pour que nos cœurs s'apaisent Enfin on laisse ça de côté, 15 minutes, 30 minutes, une heure pour les meilleurs d'entre nous. On laisse ces choses-là qui nous font passer à côté de nos vies. On est en train de gâcher nos vies. Il est temps de délaisser ces choses-là un petit peu. Comme on peut le maximum et de profiter de nos vies. On est en train de passer à côté de quelque chose. Non seulement on est en train de passer à côté de nos vies d'ici bas, et peut-être qu'on est en train de perdre le paradis. On demande à Allah subhanahu wa l'apaisement complet. ala Muhammad wa ala alihi wa